Dans l'entreprise, innover, c'est une priorité. Mais quels éléments permettent à une entreprise d'innover mieux qu'une autre La recherche sur la capacité à innover nous indique qu'il y a trois éléments fondamentaux. Premièrement, il faut des ressources, ça implique du temps, de l'argent et des personnes. Deuxièmement, il faut des processus qui soient orientés vers la créativité et la génération de nouveaux concepts. Troisièmement. Il faut un état d'esprit général de l'entreprise orientée vers l'innovation. Après avoir identifié ses ressources, ses process et un état d'esprit pour l'innovation, on peut se poser la question de la performance. La capacité à innover une entreprise n'est pas une course, mais plutôt, c'est comme un muscle à entraîner régulièrement et dans le temps. En développant continuellement vos ressources, vos process et votre état d'esprit orienté vers l'innovation, votre entreprise prendra de l'essor. Curieux pour en savoir plus Contactez-nous